Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Good Game Empire. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, alors je vous en fais une. Euh, pour l'instant je suis encore en vacances et j'ai pas tellement de, de réseau wifi pour l'envoi de, de données, donc probablement que cette vidéo sortira plusieurs semaines après sa date de filmage, j'espère que ça vous plaira encore, même si c'était un peu décalé. Dans la dernière, on avait parlé des samouraïs, aujourd'hui, les samouraïs ne sont pas prévus pour l'événement du mois, mais on a pas mal de nouveaux trucs, euh, dont la fête d'anniversaire, puisque ce sont les, les 10 ans de World Game Empire, le jeu sur euh, la version ordi étant sortie deux ans avant la version de téléphone euh, on est à 8 ans sur euh, téléphone si je ne vous dis pas de bêtises et du coup on a à la fois un raid d'anniversaire qui fonctionne euh, comme je ne sais plus lequel euh, l'été les, les il me semble L'événement, il fallait collecter du thé. Euh, même principe, sauf que là, il faut monter beaucoup plus haut pour avoir les, les récompenses. Et en même temps, les récompenses sont vachement plus fortes. 5 tickets de richesse, c'est quand même vachement chouette. Ou alors, euh, euh, déco à euh, 1000 d'OP pour euh, euh, les 10 000 ballons, c'est quand même vachement cool. Bon, après, il y a l'apparence très classique. Et bailli y... et commandement relique. Et les bailliers reliques, en fait, ils peuvent aller jusqu'à 1200 de production des ressources de base et d'ordre public. Et c'est le maximum. Donc j'ai appris que les 3 étoiles d'or, ils avaient juste, en quelque sorte, juste 1200 de production des ressources de base et bonus d'ordre public. Donc euh, c'est pas tellement plus fort d'avoir un 3 étoiles d'or plutôt qu'un un standard ou un, un, plutôt, un, un meilleur avec des étoiles d'argent. Bref... Euh... Je me suis connecté assez tôt ce matin et en quelque sorte euh, j'ai eu de la chance puisqu'il y a un joueur qui a décidé de m'attaquer et comme vous le voyez non c'est pas ça ça a été assez costaud comme attaque, on n'est pas encore une grosse alliance clairement, d'ailleurs euh, on recrute, n'hésitez pas à postuler euh, mais on se débrouille quand même pas trop mal mais disons qu'à 6h du matin il n'y a pas grand monde et euh, Zek a décidé de me faire une petite visite, donc euh, sur place j'avais 10 000 def je crois, j'en je ai racheté au, au forgeron, j'en ai transféré un peu des, des autres mondes pour arriver à avoir à peu près 20 000 et du coup euh, j'ai tenu beaucoup plus facilement, il avait une attaque euh, euh, ma foi somme toute euh, très raisonnable avec euh, bon, beaucoup trop d'horreur démoniaque euh, sur le L'avant, mais euh, le flanc était bien organisé. Je, descendais, je défendais sur le flanc droit. Il a misé sur le fait que je ne bougerais pas ma défense et mis uniquement des, des engins et des soldats, des soldats corps à corps et des engins associés sur euh, le flanc gauche et l'avant. Ce qui est une faille clairement de son attaque, mais bon. Il avait des commandants plutôt pas mal. Euh, force des unités de mêlée en attaque contre des seigneurs Force euh, des unités de mêlée distance euh, qui sont bien montées 80 de forces dans la cour euh, Détection tardive Vitesse de déplacement de l'armée Unité sur les flancs Bref, mon bailli doit être un peu moins costaud Force des unités de mêlée Surtout j'ai encore des gemmes PNJ Parce que j'ai pas une foultitude de, de gemmes associées voilà, bref, c'est quand même passé. Sur le flanc, j'ai défendu euh, Cack euh, avec euh, des bombes euh, à chaud, puisque il m'a attaqué avec des corps à corps. Contrairement à ce que croyait euh, un, de mes, un de mes chefs, qui, bizarrement, en était persuadé, et je comprends pas. En plus, c'est un joueur qui est, a priori, très expérimenté. Il était persuadé que lorsqu'on attaque avec des... Le défenseur doit mettre des distances si l'attaquant a des corps à corps, et vice-versa. Alors qu'en défense, justement, si on vous attaque avec des corps à corps, il faut mettre des corps à corps. Parce que la puissance de défense contre des soldats de mêlée est plus importante. Voilà. c'est pas tout à fait vrai, puisque dans la mesure où on vous attaque avec des murs de boucliers, ça peut réduire à zéro la force des soldats à distance. Sur la vague 1, par exemple, il y avait 12. Bon, 12, ça ne suffit pas. Par contre, 20... On commence à s'approcher d'un pourcentage de distance très réduit et donc pour que vos distances à vous puissent euh, euh, ne pas être réduites à zéro, de temps en temps, ça vaut la peine de mettre que des corps à corps. C'est pour ça que la défense euh, par défaut, c'est plutôt euh, un mélange en faveur des corps à corps plus des bombes à la chaux. Euh, le quatrième, on met un peu ce qu'on veut. Moi, je mets meurtrière. Voilà, et en enchant on va mettre des tout enflammés, ce sera quand même un peu mieux. Voilà voilà, donc ça c'était pour euh, la première attaque, je vais, je vais beaucoup blablater dans cette vidéo, j'espère que ça ne vous, ça vous fâche pas. Deuxième attaque, j'ai tenté, c'était à peu près la même attaque, j'ai tenté de défendre au centre, euh, le commandant était d'à peu près le même niveau, il les a classés en fonction de son niveau, donc les premiers qui sont arrivés étaient plus forts en commandant. Euh, toujours même stratégie, il pensait que j'allais pas bouger ma défense, donc il a mis des gens sur le flanc avec des engins, cette fois 26, 29, je crois qu'au-dessus de 34 murs de bouclier permettent de réduire exactement à zéro la puissance des soldats à distance, quels que soient les engins en défense. Donc c'est quelque chose qui est souvent mis, ou on en met 31 en se disant que déjà tellement, ça réduit tellement bas. Bref, j'ai tenté de tenir au centre en me disant que si ça se trouve, ça passerait. Euh, et en pratique, euh, j'ai tenu jusqu'à la quatrième vague où j'avais plus que 7 soldats, donc ça n'a pas tenu. Du coup, j'ai fait 500, non, 300 pertes devant et il y avait un bonus de plus euh, 300% dans la cour. Donc globalement, j'ai fait 670 pertes. L'autre, j'ai pas fait plus. Ah, si j'ai fait plus. J'aurais peut-être dû laisser au centre. Alors Après, j'ai fait 700 pertes. Même attaque, mais avec... Euh, même attaque, on dirait. C'était celle-là. Ensuite, j'ai fait 300 pertes parce que le commandant était franchement moins bon dans la cour. C'est ballot pour lui, mais c'est vraiment ça a joué. Sur le mur aussi, il s'est un peu fait rétamer. Même, même puissance de soldat pourtant. Voilà. Et la dernière, 351. Euh, là, j'ai tenté un truc très très différent. Sur le flanc, il a mis des, des soldats à distance euh, sans mur de bouclier. Ce qui est encore une grosse faille. Du coup, pour 10 soldats morts, j'ai fait 84 pertes. Pop, pop, pop. Et même sur la 3 quatrième vague, j'ai fait que 10 pertes. Euh, et dans la cour, bah, j'avais suffisamment de monde pour perdre peu par rapport à ces 1100 soldats. Voilà, c'était tout pour, pour la défense. Ce fameux joueur m'avait attaqué il y a 3 jours. Je ne sais plus comment il m'avait attaqué. Avec une armée pas complète. D'accord. Il avait peut-être oublié. Je me suis dit, peut-être, il vaut mieux que je le, je, je lui dise Hey mec, tu fais du hors-règle, tralala. Puis je me suis dit que non, je n'allais pas, pas crier hors-règle. Ça se trouve, il a oublié. Ça, ça m'arrive aussi. Hein. Et puis il m'a dit Bien, bien joué, qu'il allait s'arrêter là, me laisser tranquille. Donc, euh, on en restera là avec, euh, avec lui. Voilà, voilà. C'était tout pour le, le PVP. En ce moment, il y a les nomades qui ont commencé il y a un poil plus qu'une journée. J'ai fait 8000 de score et ça me place deuxième. Le premier étant à 53000. Aïe, ah, aïe, aïe, aïe, aïe, Bon, un niveau 800 légendaire. C'est un peu dur à rattraper quand même. Je pense que je vais collecter que des deuxièmes, euh, deuxièmes places à ce truc-là. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, on n'a pas beaucoup monté le camp... Hein. Avec Imperium, malheureusement, les autres sont pas super actifs. J'ai dû faire euh, 3000 points de, de provocation. Bon, C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait 14 000. C'est quand même bien, mais ça veut dire que grosso modo, on est six joueurs euh, aussi actifs que moi. Sachant qu'il y en a probablement qui sont plus actifs et probablement beaucoup qui sont moins actifs. Du moins sur la provocation du camp, je ne sais pas pourquoi. C'est un événement qui est très... J'ai l'impression que, particulièrement dans cette alliance, les gens se fichent de provoquer avec le camp. Alors que maintenant, beaucoup plus qu'il y a un an, on peut avoir des défenses de malades, des centaines de, de milliers de défenseurs dans, le, dans la cour. J'ai même, même vu des défenses à un million de défenseurs, voire plusieurs millions. Ça, c'est plutôt quand les joueurs prêtent, mais on peut faire des stocks de défenseurs énormes et les gens en profitent pas pour euh, provoquer avec le camp... Euh, à tort et à travers. Alors que le camp, il t'attaque avec 1000 troupes. T'as 100 000 défenseurs dans la cour. Tu fais 150 pertes. C'est vraiment négligeable, je trouve, en tout cas. Par rapport au point que ça rapporte. Bref. Euh, voilà, voilou. Est-ce que je vous ai montré Non, je ne vous ai pas montré le concours d'anniversaire qui dure 44 jours. Quel est l'équivalent du concours du roi Eric, la grande fête d'anniversaire, qui a une particularité un poil spéciale, c'est que d'habitude on a les jetons du truc plus des accélérateurs de... temporaires, un de 12h puis un de 6h, 200% à chaque fois, et là il n'y en a pas. Donc c'est plus dur de monter, j'ai fait que 500 points. Euh, voilà. À la fois, c'est bien. À la fois, c'est pas bien. J'ai énormément de tablettes. Enfin, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Je, je m'approche des 100 000. Il y a des joueurs qui diront que c'est pas beaucoup, mais ça permet à coup de... comme il faut six, Un coup de 600, 600 par 600. Ça fait quand même un sacré nombre de points. J'aimerais arriver à choper un bonus, que ce soit en l'achetant avec des rubis ou en le gagnant à la, à la voyante. Un bonus de... De, de, de, de pourcentage de points obtenus au grand, à la grande fête d'anniversaire de façon à, à gagner beaucoup beaucoup de points et monter très très haut dans le classement je crois que d'autres joueurs ont prévu de faire ça ce serait génial d'arriver top 500 pour avoir un quartier intérieur ou alors la déco à 3400 d'op. mais j'y crois pas vraiment je suis 800 e en vrai 500ème ça m'a l'air faisable. On verra si, si j'y tiens. Prochaine vidéo, on sera probablement plus avancé dans le concours. Et, et on verra bien. J'ai essayé de monter ma salle des légendes un maximum sans prendre trop de retard. Mais je suis déjà au niveau 39 et je suis au niveau 21. J'ai presque monté que la moitié des niveaux que j'ai besoin de monter. Bref, bon, c'est comme ça. Voilà, euh, voilà, voilà. On va se quitter pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.